D'accord. On est de retour à CFRH 88.1-106.7 avec notre invité Greg Cash du Minnesota. Continue euh, avec euh, l'histoire de la fédération. Après ça, oui. on va tourner sur euh, la, la traite des fourrures. OK. Euh, nous avons décidé, euh, pour aider la, un peu à la promotion, on a créé une brochure sur euh, 24 sites historiques euh, franco canadiens qui, euh, qui existe dans le Minnesota. Euh, et justement il y a euh, un, un plan euh, interactif sur notre site web où on peut euh, accéder euh, à toutes ces informations et aussi on, on est en train de traduire la brochure en français maintenant ça existe en anglais euh, pour la promotion euh, euh, avec euh, les anglophones mais, euh, mais on veut aussi euh, donner l'accès euh, aux francophones. Alors, on, a, on, on est en train de, de faire ça. C'est quoi, quoi les sites les plus intéressants ou les sites les plus euh, dominants dans, dans la région chez vous? Euh, il y a, par exemple, euh, euh, le site que, que j'ai décrit tout à l'heure, euh, qui est juste à côté ou bien dans la. C'est vraiment dans les villes jumelles, mais dans le, les environs. Alors ça, c'est très euh, populaire. Um, quel d'autre? Uh, il y a une église uh, à Minneapolis qui, uh, qui existe toujours, qui, qui était la, la, premier, la première église uh, uh, à Minneapolis uh, qui est. Uh, le, le nom est euh, euh, notre, euh, notre Dame de Lourdes, euh, qui est dans le Minnesota, euh, ou à Minneapolis. Il y en a plusieurs. Il y a des, euh, des, euh, des postes de traite euh, okay. hein? qui, qui, qui, qui n'existent pas euh, toujours, mais qui étaient recréés, euh, si tu veux. Il y en a à Pine River, euh, Minnesota. Il y a le site de, de Grand Portage où euh, euh, la compagnie Nord-Ouest ont euh, établi, établi leurs opérations. Euh, on a récréé euh, la, la maison de rendez-vous jusqu'au bord de, du lac supérieur. Euh, il y a un petit village autochtone autour. Euh, il y a euh, une musée et on peut toujours faire... Euh, le trajet du, du, du grand portage euh, que les voyageurs ont pris pour euh, euh, avoir accès euh, au euh, euh, selkirk settlement qui est maintenant euh, winnipeg euh, parce que entre le lac supérieur et, et ce, ce, ce par là où ils partaient il y avait euh, des chutes et euh, des rapides et des choses comme ça alors ils étaient obligés de, de portager avec leur euh, marchandises euh, de traite et plus tard avec leur fureur euh, euh, presque 10 miles euh, et euh, euh, devait monter pour y arriver alors, euh, et, et descendant avec euh, avec euh, des, euh, des paquets de fureurs qui passaient euh, jusqu'à 90 livres alors euh, beaucoup de travail la... Je l'ai fait, fait moi-même trois fois, mais, euh, mais sans, les, euh, sans la, les, les marchandises de traite et sans <rire> les fourrures. C'était quoi la progression de la, de la traite des fourrures? Ça a commencé avec, euh, avec qui Oui, c'est commencé avec mon, mon ancêtre. En on, on effet, dans le Minnesota, dans, dans l'Est des États-Unis, ça a commencé un peu euh, avant. Mais il a Trois euh, périodes euh, de la traite, euh, de 1500 jusqu'à 1760, c'était la, la période française. française. Après euh, la bataille euh, des champs d'Abraham, euh, c'était euh, euh, les Anglais, qui l'ont contrôlé euh, jusqu'à 1816 à peu près parce qu'ils ont perdu euh, euh, ce, ce qu'on appelle en anglais la bataille de 1812 et de, de cette période jusqu'à 1850 c'était contrôlé euh, par les Américains euh, la fin euh, de la traite de, de Fureur euh, au, au niveau des castors est venue en 1850 parce qu'ils ont trouvé du matériel euh, plus, euh, moins cher pour faire des, des chapeaux de castors les chapeaux de castor, euh, ils étaient très chers. C'était pour la bourgeoisie. Pour euh, un, un type normal, c'était euh, la moitié d'un an de salaire pour acheter ça. Alors, c'était pas possible pour eux. Mais euh, après, euh, qu'ils ont euh, trouvé euh, euh, de la soie, par exemple, pour l'utiliser, euh, c'était plus... Euh, euh, euh, c'était plus euh, faisable pour eux. Économique. Euh, alors, euh, dans le Minnesota, euh, ça a, a, a commencé en 1659. Euh, et pour la plupart, c'était des, des, des cours de bois. La, la société de la baie d'Hudson euh, a fait la traite pour la plupart dans le, dans le, dans, à Montréal. Alors, c'était les, les cours de bois qui, après, euh, ont obtenu des, des licences qui ont euh, négocié avec euh, les Autochtones et ils ont apporté les, les fereurs euh, jusqu'à Montréal. Après la, la création de la compagnie Nord-Ouest, ils ont utilisé euh, euh, un, un nouveau euh, type euh, de traite ils ont commencé à, à, à créer des, des postes de traite dans le territoire, dans, dans le Minnesota, le de, de Wisconsin, les autres endroits. Et c'était pour ça qu'ils ont bâti le, la maison de rendez-vous à Grand Portage. Mais c'est eux qui ont créé ces différents postes, comme Pine River, comme j'ai décrit. Et, et c'est eux qui euh, ont créé euh, euh, les voyageurs euh, parce que les, les voyageurs qu'ils étaient appelés, appelés aussi euh, des engagés c'était des, des employés euh, qui a travaillé pour la compagnie nord-ouest et c'est eux qui euh, qui ont fait le trajet de montréal jusqu'à grand portage et, et euh, etc et euh, il y avait des gens qui restaient euh, toute, euh, toute l'année, qui c'était des, des voyageurs avec euh, pas mal d'expérience, qui, qui appelaient des hivernants, et c'est le nom de la, la groupe euh, d'animation que, que j'ai mentionné, les, les hivernants de, de la fleuve Saint-Pierre. Um, les hivernants restaient toute l'année, ils ont euh, négocié avec les Autochtones, et, et c'est eux qui, je crois, on commencé à, à marier des femmes euh, autochtones. Est-ce est-ce que des familles euh, Métisées que tu connais euh, chez vous? Oui, oui, oui. J'ai un très bon ami qui, euh, qui est Métis. Um, et euh, je l'ai rencontré euh, quand il a commencé à explorer un peu ses racines euh, Métis. Justement, euh, il y a un type euh, euh, ici qui... Euh, qui enseigne euh, le, le français canadien et euh, mon ami qui, qui appelle aussi Greg, il euh, suit des, euh, des cours, si, si, si tu veux, avec euh, mon ami John Tremblay, euh, oh, un bien. peu franco-canadien, ce nom-là, euh, et qui, qui a pris euh, le français canadien, alors il ne dit pas « oh euh, » Je vais euh, manger mon petit déjeuner et c'est son déjeuner et son dîner et son souper. <rire> Est-ce qu'il y a des histoires de culture chez vous, là, euh, dans la famille ou des amis qui, ont, qui font des réveillons, euh, des cultures? Oh, oui, de culture. oui, oui, oui. oui. Il, il y a beaucoup. Uh, ils ont des, uh, des journées de traite de, de fureur à uh, uh, Sibley House, par exemple. Euh, il y a des, des rendez-vous euh, dans les divers euh, postes de traite, euh, portage euh, tous les étés ou, ou, ou début automne parce que c'était euh, pendant ce temps qu'on a fait euh, les rendez-vous pour qu'ils euh, pouvaient partir euh, avant euh, l'hiver. Et euh, euh, on, on, on invite... Euh, les métiers et les autochtones à, à tous nos, nos fêtes. Um, oui, oui, oui, il y en a, y en a pas mal. Est-ce que ces gens-là, comme euh, parlent français, il y a beaucoup de ces gens-là qui parlent français? Pas beaucoup, euh, parce qu'on euh, ne on le parle pas tous les jours. Euh, C'est pour la plupart des gens qui, qui ont été entrés. Um, et, et il y a, comme j'ai... Euh, euh, j'ai dit tout à l'heure, il y a um, ces colonies de vacances euh, de la langue française, euh, ici dans le Minnesota. Um, et je, je suis toujours impliqué moi-même. Um, il y a deux colonies euh, euh, françaises. Il y a un qui s'appelle qui s'appelle Lac du Bois, et l'autre qui s'appelle les Voyageurs. Okay. Et euh, j'ai... Je passe le temps euh, tous les étés chez les voyageurs euh, en tant d'être euh, moniteur. Et euh, on enseigne euh, un peu le français euh, du Canada. On, on enseigne l'histoire de la traite euh, de fourrure. Euh, on enseigne euh, faire le canotage et euh, tous les, euh, les euh, euh, colonistes, si tu veux, tous les euh, on dit villageois. Font euh, un trajet euh, au Parc national des voyageurs pendant une ou deux semaines pour un peu, un peu euh, comprendre comment euh, vivaient des, des, euh, des cours de bois des voyageurs. C'est quoi le Parc national là, euh, des voyageurs? C'est où ça? Euh, C'est dans le, le nord du Minnesota, pas trop loin de. de euh, on dit en anglais Boundary Waters, qui. Euh, qui est dans le Minnesota et aussi au, au Canada, c'est euh, à la frontière, um, c'est juste à côté, et c'est un parc national, alors géré par le gouvernement euh, américain, par le service des parcs, et euh, les gens peuvent euh, faire euh, des canotages et du camping et, euh, et tout ça. On n'a pas le droit euh, d'apporter euh, des choses qui peuvent euh, polluer euh, l'eau. C'est l'eau très, très euh, claire et, euh, et euh, nette. Ça, c'est les cas d'été euh, que tu parles. C'est des cas d'été pour les étudiants ou les adultes euh, ou les... C'est pour loups. tout le monde. Oh, Ça a commencé monde. pour les enfants quand, parce que j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Et ils ont des, des sessions d'une, de, deux ou quatre semaines. Et il y, a, il y a même des sessions où on peut obtenir le crédit dans l'école. Okay. Parce que pendant ces quatre semaines, c'est très intensif et beaucoup de, de temps focalisé sur la langue française. Et justement, ils ont 14 langues diverses et, et deux, comme j'ai dit, deux color pour le français. Okay. Mais... Pendant l'été, c'est euh, pour les, surtout pour les enfants, mais aussi pour les, euh, les adultes et les familles. OK. Ça fait que vous passez euh, deux ou trois ou quatre semaines à bas au camp. Vous vivez euh, dans oui. des cabines ou des tentes? Euh... Ça dépend, euh, sauf les voyageurs euh, dans les cabines. De, de mentionner le nom, c'est Concordia Language Villages. C'est géré par uh, Concordia College à Moorhead, Minnesota, um, qui est jumelé avec Fargo euh, dans le Dakota du Nord. Um, oui, uh, pour la plupart de mes cabines, et, et uh, on a des, uh, des villages uh, uh, uh, qui sont uh, un peu... Uh, dans le même style des bâtiments des, des langues, ou des, des, des pays où, le, où les langues existent. Alors, euh, il y a un hôtel de ville au lac du Bois euh, qui est... Euh, le nom est Paris, <rire> par exemple. Et euh, c'est dans le style normand, euh, le, la maison. À Valzey, qui est euh, le, la, le, euh, la, la colonie allemande c'est le, euh, le style un peu bavarois, des choses comme ça. Et, et chez les voyageurs, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de bâtiment. On a des, euh, on a, on a des tentes, on a des, des bâches, euh, euh, on fait la cuisine euh, sur euh, le feu de camp. Et quand, quand j'y vais, je suis le cristo euh, pendant une semaine. Et je fais la cuisine euh, un peu style euh, euh, cours de bois. Et, et justement, euh, la nourriture est très, euh, très euh, euh, franco-canadienne. Je fais des fois, tous les jours, je fais le roubabou, parce que le roubabou, c'était euh, euh, ce, qu ce que les voyageurs ont, ont mangé tous les jours. Uh, alors, ils ont uh, voyagé toujours avec les, les, les pois cassés. Alors, la base, uh, c'est les pois cassés. Et uh, dans le passé, on, on a mis du pemmican oui. et la graisse uh, d'ours. On n'utilise plus la graisse d'ours. Oui. Et, uh, et dans les versions uh, d'aujourd'hui, uh, uh, je dois faire un peu uh, végétarien. Alors, uh, mais les voyageurs ont. ont, ont ont utilisé un peu les légumes qu'ils qu peuvent trouver, des, des, des champignons, n'importe quoi. Euh, et euh, j'ai fait des fois de tout ce qu'il y a, qui est franco-manitobain. Euh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses très, très, très culturelles. Oui. Est-ce qu'ils fait la, la pêche là-bas, dans le parc? Il oui. fait? La pêche? La pêche, je ne connais pas la pêche. Oh, la pêche, la pêche, la oui, pêche. oui. Mais c'est, Désolé, c'est un euh, problème d'accent, mais maintenant, je, je comprends. Oui, mais euh, pour la plupart, c'est le canotage, c'est pour apprendre d'être euh, secure et euh, euh, comment euh, faire un trajet euh, euh, au, euh, au parc national. Quelques-uns quelques font du, de la pêche, mais, mais pas beaucoup. Moi, moi j'ai fait de la pêche. Ah, <rire> Est-ce euh, qu'il y a que des projets spéciaux qui s'en viennent pour la fédération? Euh, oui, parce que c'est notre dixième anniversaire. Alors, on va monter euh, euh, quelque chose pour fêter euh, dans l'automne. On va faire ça. Euh, Quoi, il y a un truc très métier, justement, qu'on va avoir dans le mois d'avril, un peu pour décrire un peu l'histoire des métiers dans le Minnesota, pour avoir des danses et des chansons. Alors, on va faire ça en, en coopération avec l'Alliance française des villes jumelles. Oui, euh, et, et, et on aime beaucoup faire euh, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Um, on, on, on est ici uh, présent dans euh, euh, le 14 juillet euh, à l'Alliance française, qui, euh, qui ont toujours euh, une grande fête euh, pour ça. Mais c'est pour la plupart pour euh, promouvoir un peu notre fédération. Et... Uh... Ça, quand tu dis l'Alliance française, c'est un groupe, ça, qui, qui existe chez vous? Oui, alors l'Alliance française existe un peu partout dans les États-Unis. C'est une organisation d'origine française, mais il y en a à Chicago, à Minneapolis et Saint-Paul, à Boston, à New York. Il y a au moins une quinzaine euh, dans les États-Unis. Et c'est pour la plupart pour euh, euh, enseigner le français, mais aussi, ils font des programmes euh, en plus. Euh, le... Puis, à, à part de, de l'Alliance, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui représentent les autochtones et les métiers? Um, il y a des, des tribus qui, qui ont des, uh, des pow -wow, uh, tous les ans, um, par exemple les uh, um, Mendota, Mendacoaten et uh, Ojibwe, uh, ils font uh, leur pow-wow en Mendota uh, sur, les, um, sur le terrain de, de, de la chapelle uh, Saint-Pierre qui est maintenant une église. Um, il y a des ce genre de choses. Euh, et Oui. Et euh, on s'est parlé déjà. C'était quoi le, le. gouvernement reconnaît les métiers comme des Autochtones chez vous, hein? euh, Le gouvernement euh, c'est pas tellement le gouvernement, ce sont des tribus qui, euh, qui reconnaissent les, les, les, les Métis comme autochtones. Il y avait dans le passé des, euh, des règles. Pour être dans notre tri tribu, tu dois avoir, je ne sais pas, je, je, je pique un, un, quelque chose, mais 40%. Tu dois être 40% Ojibwe pour être dans notre tribu, ou tu dois avoir 60% d'une euh, autre bande euh, bras forts, qui est, qui est un tribu. Euh, dans les environs de, de Bemidji, dans le Minnesota. Ils ont euh, arrêté ça. Et si, si, si on a du sang euh, autochtone, n'importe quel pourcentage, tu peux être dans le tribut et avoir la, la carte de, de, de, du tribut. Ah. Et euh, on a des réserves. Euh, et je ne sais pas exactement les règles pour habiter dans les réserves, mais je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est très euh, contrôlé. Euh, un peu d'histoire. Euh, le territoire du Minnesota était déjà développé avant que Lewis et Clark viennent au Minnesota. Oui, oui, beaucoup avant, beaucoup avant, oui. Oui, que... Lewis et Clark étaient plus tard. Euh, et c'était les, les explorateurs euh, français euh, qui ont euh, un peu... Ils ont fait l'exploration euh, euh, et ils ont euh, pris dans le nom du, du roi euh, tout les, le pays à côté, à côté du, du fleuve, de la fleuve euh, Mississippi. Et c'est ce qu'on a acheté de Napoléon euh, euh, dans l'achat la, de la Louisiane. Euh, et euh, il y a une autre organisation qui vient de commencer il y a de trois ans qui s'appelle euh, qui qui euh, The French Heritage Corridor et euh, c'est un groupe d'états euh, des États au bord du, du Mississippi et ça commence jusqu'au jusqu Minnesota et ça, ça va jusqu'à la Louisiane qui veut aussi faire un peu ce que nous faisons de promouvoir un peu l'histoire des Français euh, et des Franco-Canadiens dans, dans euh, les États-Unis et, euh, et comment leur influence et leurs habitudes et héritages a, a formé uh, les villes et les communautés uh, dans ce corridor. Puis, euh, c'est comment on fait pour vous rejoindre euh, si quelqu'un va aller visiter... Euh, le Minnesota pour euh, voir les villes. Euh, Est-ce est qu'il y, y a des liens directs chez, pour euh, votre organisation euh, Oui, oui, oui. Et, et notre organisation, euh, un de, de nos directeurs euh, sur notre conseil d'administration vient de prendre sa retraite de Minnesota. Euh, excuse, Excusez-moi, Minneapolis uh, Visitors and Convention Bureau. Alors on peut contacter ça ou on peut très bien nous contacter. Euh, chez nous, il y a des gens qui parlent français. Euh, je ne crois pas au Visitors Bureau s'il si y a des gens qui parlent français. Mais... Euh, et, et on a euh, justement deux franco-canadiens dans notre conseil d'administration. Euh, et ces est franco-canadiens-là, euh, on... est-ce qu'ils viennent du Minnesota ou ils viennent d'ailleurs? Non, oh, du Québec. Du Québec. Ils viennent du Québec. Oui. Euh, un est, euh, est rentré dans le Québec. Euh, mais ils reste toujours sur, sur notre conseil d'administration. Euh, mais ils sont tous les, tous les deux du, de la province de Québec. Ah, oh, intéressant. Est-ce que c'est -ce est quoi qui faisait là-bas chez vous au Minnesota? Un, un euh, et, euh, elle, elle travaille dans une école. Euh, et l'autre était, euh, le, elle a géré le site Sibley euh, avant qu'elle... Euh, repartent euh, au Québec. Oui. Okay. Euh, et, et avant ça, elle, elle travaillait chez euh, Fort Snelling, qui a été euh, créé pour euh, gérer la traite de, de fourrure et aussi euh, pour euh, euh, gérer. Euh, et, et je m'excuse pour utiliser ce, ce mot, mais pour gérer euh, les autochtones. Ok. Ok. C'est pour administrer, euh, administrer, administrer. Mais euh, oui, ils, ils n'ont pas ils n'ont pas très bien fait, dans mon avis, mais c'est bah, tout euh, Pour euh, finir, c'est quoi euh, que tu voudrais dire aux francophones de la région, euh, chez vous et au métier, pour apprendre le français, comment faire? Euh, tout le monde est bienvenu chez nous. Euh, venez nous visiter. Euh, on est euh, des frères et des sœurs. Euh, et euh, euh, j'ai envie de, de, de visiter euh, euh, votre région aussi, parce que je connais, bien sûr, Toronto, mais je ne connais pas euh, beaucoup plus que ça. Alors, euh, j'aime beaucoup visiter euh, les, euh, les régions, les communautés euh, euh, francophones euh, dans le monde entier, mais euh, je connais... Euh, euh, euh, bien sûr, euh, le Québec et euh, euh, la, la communauté euh, Saint Boniface à Winnipeg, mais euh, j'aimerais visiter les autres. Euh, et euh, euh, oui, euh, on est euh, on est tous ensemble. C'est quoi la population en, en général, le, le nombre de francophones, on va dire chez vous? Les gens avec euh, avec des racines. Euh, francophones, c'est probablement environ 30%. Ah oui, tant que ça. Oui. Puis c'est tous des, des anciens descendants, des, des voyageurs ou des personnes qui ont déménagé oui, du oui, Québec. Oui, c'est un peu la, la, la plupart des gens d'origine franco-canadienne et, et de la, de la Nouvelle-France et, et, et du Québec et du Manitoba. Uh, il y avait, uh, c'est peut-être pour une autre uh, uh, émission, mais uh, il y avait uh, un type qui uh, dirigeait les gens de la fleuve uh, rouge, uh, uh, Red River. ce, ce qui appellent maintenant Red River uh, Falls. Wow. Ils ont uh, amené ces gens à, à, à une ville qui s'appelle maintenant Little Canada. Qui était formé par les Franco-Canadiens et les Métis. Et ces gens-là, ce type-là était Métis. Pierre Batineau. Il est très connu dans le Minnesota et dans la vallée de la rivière Rouge. OK. Ça, ça fait qu'il y avait des Métis de deux places qui sont venus, du Manitoba et du Québec. Du Québec. Oui, tous les deux. Ça fait plus en plus du Manitoba, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Et, et, et beaucoup de ces gens sont, sont restés là. Et il y a toujours des, euh, des villes où on parle français, mais euh, ça diminue, diminue, surtout dans le, la région de la, la fleuve rouge. Il y a une ville qui s'appelle, par exemple, Chantilly. OK, c'est beau. Ça fait qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je... je... Je, je suis bien content de t'avoir parlé et discuté de, de l'histoire. J'espère ouais, qu'on peut, peut continuer à faire une autre émission plus tard, euh, peut-être un, un peu plus spécifique dans, dans les livres ou quelque chose comme ça. Parfait. J'aimerais bien. <rire> ça fait que je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce Affarage 88.1 106 et 106.7. Ça fait qu'on va se parler de la prochaine fois. OK. À bientôt, j'espère. Merci.